Comment transformer un appartement dans l'ancien de moins de 50 mètres carrés. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo, un exemple de ce qu'on a pu faire sur le terrain avant/après pour vous donner des idées. Il s'agit d'un T1 bis de 49,70 mètres carrés qui contient donc une pièce de vie où il y avait, vous allez le voir sur la photo, un, un, un lit encastrable, ou encastré, et une cuisine indépendante, une salle de bain par ailleurs. La petite annonce, euh, la voici, donc qui récapitule. Les, euh, donc on a la, la, en photo la pièce de vie avec deux fenêtres, donc vous voyez que c'est dans l'ancien, tout la, la, le détail des surfaces par pièce. Euh, plus de photos, donc en haut à gauche la cuisine, un balcon et une salle de bain, donc vous voyez dans l'ancien, euh, à rénover très clairement et puis un plan. Le, la petite annonce plus en détail que vous pouvez parcourir avec les charges etc mais l'intérêt c'est plutôt euh, la transformation qui va arriver et je vous montre également un plan, la grande flèche étant euh, l'entrée, le, le, la, la, la porte d'entrée de l'appartement et puis euh, les pièces comme vous allez le voir, autres euh, autre plan cette fois-ci qui montre les murs porteurs. Il y a des murs porteurs partout, donc ce qui est une contrainte. Donc on ne peut abattre aucun mur. En tout cas euh, techniquement, on, on va partir sur le principe qu'on n'abat aucun mur porteur. Des photos donc de l'entrée, de la salle de bain, de la pièce de vie avec ses deux grandes euh, fenêtres et un, un qui doit mesurer 24 mètres carrés. Le fameux, alors c'est un, en fait c'est un lit, euh, euh, qui, voilà dans une étagère, un lit encastré. Euh, la cuisine par ailleurs, et enfin, donc euh, le voilà si vous deviez vous projeter vous-même, imaginez quel est le nouvel appartement, comment vous feriez vous-même pour optimiser les mètres carrés et transformer cet appartement, avec encore une fois la contrainte des murs porteurs qui sont partout. Vous, à la vue de ces photos, vous pouvez aider plans vous pouvez lister les idées ou les particularités. C'est un appartement, je le rappelle, qui est dans son jus, donc il faut faire des travaux. Si vous achetez un bien, comme cela, c'est tout l'intérêt d'apporter de, de la valeur et de le transformer ne pas forcément suivre les conseils de l'annonceur qui vous propose euh, juste de rénover. Euh, la cuisine est transformable en pièce de vie, c'est ce qui avait été indiqué. Euh, et là, on va euh, profiter, optimiser le salon de 24 mètres carrés avec ces deux fenêtres pour créer deux chambres dans, ce, dans cette pièce unique. Je vous la remonte, donc ça c'est la pièce de vie existante avant les travaux. Donc vous voyez dans l'ancien et comme il y a deux fenêtres, on va euh, créer une cloison entre ces deux fenêtres pour scinder en deux cette pièce de manière à retrouver deux chambres et puis créer un couloir d'accès pour qu'on n'accède pas en enfilade à ces deux chambres mais que chacune des deux futures chambres et eh bien sa porte d'entrée ce qui est important donc voilà ce qu'on ce que ça donne donc euh, sur la photo de gauche vous avez un mur bleu, bah, ça c'est la cloison qui a été dressée on est sur la fenêtre de gauche et puis de l'autre côté de la cloison il y a une autre chambre que vous voyez sur la photo de droite qui est exactement à l'identique Chacune des chambres donc, euh, a été créée avec un placard, un bureau, fauteuil de bureau, euh, lampe, tableau, et puis le fameux couloir qui donc est à la place de l'ancien euh, lit encastrable mobilier qu'on a euh, démonté et enlevé, et à la place euh, duquel on a pu créer ce couloir qui dessert chacune des deux chambres. Voilà pour la, la transformation majeure où on crée de la valeur quant à la cuisine. Et eh bien elle, elle a été également rénovée. Et puis elle a été imaginée en pièce de vie, donc avec un, un comptoir, un manche debout, des tabourets pour pouvoir y, y séjourner, même pour les repas. Euh, une grande cuisine équipée, des fauteuils, une table basse, une déco couleur orange, un, un, un écran télé sur le mur, puisque l'entrée également a été aménagée. Donc on peut aussi passer du temps et vivre dans cette cuisine, puisque bah, la pièce de vie précédente est, est désormais allouée aux chambres. Donc c'est pour ça que la pièce de vie, c'est désormais la cuisine. Et quant à la salle de bain, on a enlevé la, la baignoire pour y créer une salle de douche, une salle d'eau euh, façon bambou. On a également euh, réutilisé le balcon, en tout cas on a mis un gazon synthétique pour lui donner, euh, voilà, pour, pour, pour d'ailleurs apporter à la pièce de vie, donc est l'actuelle cuisine, pour en faire une espèce d'extension et qu'on ait euh, plaisir à profiter du balcon, ce qui est profiter à la pièce de vie. Voilà pour cet exemple de, de transformation, hein, comment transformer un appartement de moins de 50 mètres carrés alors on a l'équivalent d'un petit T3 avec deux chambres, alors c'est administrativement pas exact, mais on s'en rapproche beaucoup au niveau de l'habitabilité. La, de la, de appartement désormais avec deux chambres au lieu d'une pièce de vie avec un lit encastré, cuisine indépendante, rénovée relookée qui fait office de pièce de vie, salle de bain transformée en salle d'eau avec une douche plus moderne. Je vous invite à aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager à des personnes qui auraient peut-être un appartement qui s'y prêterait, à une transformation, et puis à vous à vous abonner à la chaîne pour voir les autres exemples de transformations que l'on a pu faire sur le terrain, en l'occurrence à Lyon, mais qui est euh, duplicable et transformable partout. Merci de regarder cette vidéo, à bientôt, pour les prochaines.